Alors bonjour, c'est Coach Rachet de depuis New York. Je suis désolée, j'étais été absente pendant deux jours et je pense que je vous ai un petit peu expliqué pourquoi mon fils a perdu sa grand-mère et donc j'étais un petit peu en deuil avec lui, de tout cœur, connecté à lui. J'avais pas vraiment la tête à faire autre chose. Euh, je m'apprête à rentrer dans pas longtemps. J'ai eu des expériences exceptionnelles. J'ai eu encore d'autres interviews ici au Maroc. J'ai eu des gens qui travaillent à la NASA. J'ai eu un super médecin qui euh, occupe un poste très important dans un hôpital qui, euh, qui euh, soigne les prématurés, mais les grands prématurés de 400 grammes. J'ai fait des rencontres vraiment superbes. Et souvenez-vous que je vous avais dit, moi je respecte beaucoup la loi du Go first. Si vous voulez quelque chose dans votre vie, il faut que vous soyez les premiers, les, vraiment les premiers à la mettre en place. Vous voulez de l'amour Donnez de l'amour. Vous voulez de la joie Donnez de la joie. Vous voulez du respect Soyez respectueux. Vous voulez de la générosité Soyez généreux. Et moi aujourd'hui, j'ai eu un super beau cadeau. C'est ma meilleure journée depuis mon séjour. J'ai passé des journées avec des Marocains qui habitent ici New York, qui m'ont contacté sur Facebook. Ils ont voulu vraiment m'accueillir. Je suis. Très, très reconnaissante pour la gentillesse, la générosité. Ils sont venus me chercher, ils m'ont gâté, ils m'ont sorti. On est allé faire du shopping ensemble, ils m'ont fait plein de cadeaux. J'en ai vraiment pleuré de l'intérieur, de l'extérieur. Tout ça pour vous dire quoi C'est simple, quand vous mettez des choses dans votre vie, le bout vous le rend au centuple. Mieux que ça, on est allé faire des courses. Je peux vous garantir, et y a Bisslo avec moi. Et je vais vous les montrer, ils sont juste là. Et elle était surprise. Reç... C'est simple, on arrivait dans un magasin et j'ai pris un t-shirt. I don't do average. I'm not that kind, average. Je veux pas être médiocre, moyenne. Et j'ai acheté ce t-shirt et j'ai dit yeah bien average. Et le gars m'a dit, yes, j'ai bien un coup pour vous, on le vendeur. J'ai bien un coup pour vous Il Chut, me dit en plus des prix, je vais vous faire 30%. Pareil, à chaque fois que vous quelque part, les gens étaient sympas, j'ai eu droit à des cadeaux gratuitement. Est-ce que est tout le monde a droit à ça Non. Mais quand vous êtes dans une dynamique comme ça, vous ramenez les choses à vous, vous ramenez des cadeaux, vous ramenez des choses. Et c'est ça que je veux vous dire. Soyez le changement que vous voulez voir chez les autres. Devenez-le d'abord comme des érandis et je peux vous garantir que c'est waouh la vie va vous le rendre ressentie. Je suis euh, émue, euh, j'adore New York parce que j'ai pu la voir grâce aux yeux d'elle, nos marocains qui habitent ici côté adorable, m ont été fait faire le tour de la ville. Euh, voilà c'est une courte vidéo pour vous dire. Vraiment soyez et devenez le changement que vous voulez voir Et là je vous l'ai montré, ils sont tous là à côté de moi Alors ça c'est Selwa, voilà Et ça c'est Selwa. et ça c'est Nen Et ça c'est leur petite fille, leur petite princesse C'est ça, et on vous dit tous hi de New York C'était et Hidrashad, ouais Et le